Cette fois-ci, on a des objets géométriques différents, on a un point, on a un segment, un triangle, un rectangle. Le triangle et le rectangle n'ont pas de propriété particulière, donc vous pouvez les faire, vous pouvez tracer le triangle que vous voulez, le rectangle que vous voulez. Attention, on a l'impression qu'on va y arriver assez facilement sans trop faire attention justement, et en fait non, il faut bien comme on nous le demande, commence par construire le symétrique de chacun des points A, B, C, D, etc. jusque I. Donc bien commencer par tracer où va être le symétrique de A. Il va se retrouver dans le texte, ça c'est pas grave. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de prendre mon équerre ou ce qui me sert d'équerre et de le positionner comme on a déjà vu pour les points de le positionner le plus précisément possible voilà et là, à ce moment là je peux tracer la perpendiculaire je fais exactement la même chose que s'il n'y avait qu'un seul point je trace ma perpendiculaire je mets l'angle droit je prends ma règle Je mesure la distance qu'il y a entre la droite A et l'axe de symétrie. Ici, c'est 2 cm. Ok. et eh bien, le ça veut dire que le symétrique de A, il va être à 2 cm par là. Et si je suis dans le texte, c'est pas grave. Si ça vous perturbe vraiment, eh ben, vous refaites une figure en dehors du texte. Mais en fait, ce n'est pas grave du tout. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir qu'ici, il y a le point B'. Évidemment, si j'ai la place, c'est mieux. Voilà, et je vais refaire la même chose pour les autres. Donc, le segment, là. Le segment, il est là. Alors, si j'essaye de voir où est-ce qu'il va se retrouver, si je réfléchis un peu, le point C, il va être par là. Le point B, il va être un peu plus loin. Donc, le segment BC, il va se retrouver comme ça, à peu près. À peu près mais pour le tracer précisément eh ben, je prends mon équerre mon angle droit et je commence par tracer le symétrique de b en traçant la perpendiculaire à l'axe de symétrie passant par le point b je marque que j'ai un angle droit et à ma règle. Je mesure la distance de B jusqu'à la droite, ici, moi, c'est 3,1, et je la reporte de l'autre côté. Je marque que j'ai le point C'. Et oui, et il faut que je fasse attention... Ah, pardon, pas C', mais B'. vraiment faites les points au fur et à mesure parce que tout d'un coup vous allez vous perdre. Tout coup, vous voyez si je mettais C', là après je me perdais, mais le C', il va être par ici. Donc je reprends ma règle, pardon d'abord je fais mon angle droit, un côté de l'angle droit sur la droite, l'autre côté qui passe par ici. Je trace la perpendiculaire. Je marque mon angle droit. Je prends la règle. Je mesure la distance de C jusqu'à la droite. Ici, c'est 1,3 un peu plus. Je la reporte, cette distance de l'autre côté, à 1,3 un peu plus. J'ai donc ici mon point C'. Et euh, je vais la tracer en plus gros d'ailleurs. Euh, mon segment BC, là, son symétrique, c'est B'C'. Je vais vois le faire en pointillé. Ah, tiens, d'ailleurs, je peux essayer de le faire en pointillé. Ah, bah ben voilà. Le symétrique de BC, c'est B'C'. Et je vais faire donc la même chose pour les autres points. Prenez le temps de le faire. Donc là, je vais enlever le son. Mais euh, ça n'empêche, vous voyez, toujours le même principe, je prends mon angle droit pour placer un côté de l'angle droit sur la droite et l'autre qui passe par B.